Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à Puerto de la Cruz et comme vous le voyez, il fait encore très beau en cette saison. Donc les gens vont se baigner. Il y a, il y a vraiment un temps, un temps très agréable, à peu près 25 degrés. Donc nous sommes début octobre. Nous sommes le 9 octobre 2017 aujourd'hui et comme vous le voyez. On peut, on peut aller se baigner, donc c'est vraiment très agréable. On peut se baigner toute l'année dans le sud de Tenerife. Ici dans le nord, il fait un petit peu plus frais en hiver, mais vous voyez que même au mois d'octobre, c'est tout à fait possible ici dans le nord. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous parler de vous, puisque j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous êtes salariés et aimeriez bien augmenter vos revenus pourquoi pas doubler ou tripler votre salaire. Or, si vous allez demander à votre patron de doubler votre salaire, il y a peu de chances qu'il soit d'accord. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme solution Eh bien, il vous reste le moyen de trouver vous-même une solution pour gagner plus d'argent. Mais si vous êtes salarié et vous êtes obligé de travailler euh, 8, heures, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, donc euh, il faut trouver une solution pour que vous puissiez faire une activité qui vous rapporte de l'argent sans être occupé 100% à cette activité. Donc pour cela vous avez la possibilité d'apprendre à trader, donc apprendre à gagner de l'argent en bourse. Et ça c'est une activité que vous pouvez faire simplement en y consacrant quelques minutes, quelques dizaines de minutes de temps en temps dans la journée, et vous pouvez donc commencer à vous entraîner à devenir trader et à gagner de l'argent sur les marchés. Alors vous pouvez le faire de manière tout à fait sécurisée, sans prendre aucun risque, puisque vous pouvez commencer par apprendre avec de l'argent virtuel. Donc vous pouvez très facilement ouvrir un compte de trading avec de l'argent virtuel et apprendre à trader de cette manière-là sans aucun risque. Alors, comment allez-vous apprendre le trading Comment allez-vous apprendre la bourse Aujourd'hui, il existe pas mal de formations au trading qui sont faites le plus souvent sous forme de vidéos et qui vous permettent, par exemple, si vous devez prendre des transports en commun pour aller au bureau le matin et revenir chez vous le soir, peut-être que vous passez une heure à chaque fois pour chaque trajet et vous avez alors la possibilité de regarder, par exemple, sur votre smartphone, des vidéos qui vous expliquent les techniques pour, euh, pour apprendre une bonne méthode de trading. Donc c'est une manière de faire et ensuite, vous avez la possibilité également sur un smartphone de regarder les mouvements des marchés financiers et même de trader. Donc sur un compte virtuel, vous pouvez le faire également sur un smartphone et vous pourrez par la suite le faire également sur un compte réel. Donc vous avez aujourd'hui des outils qui n'existaient pas il y a quelques années et qui vous permettent vraiment de vous former de manière très efficace. J'ai moi des formations de ce type-là que vous pouvez acquérir à des prix vraiment très abordables. Vous avez ici en haut un lien vers mes formations, que vous preniez ma formation, que vous preniez une autre formation, peu importe, je vous conseille de prendre différentes formations qui vous permettront petit à petit de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Et qui vous permettra enfin un jour d'abord d'augmenter vos revenus tout en continuant à travailler et ensuite peut-être de pouvoir laisser tomber votre travail de salarié qui n'est peut-être certainement pas ce que vous aimeriez faire toute votre vie. Et peut-être qu'un jour comme moi vous pourrez venir vivre à Tenerife ou à l'endroit que vous souhaitez et faire par exemple du trading, votre activité principale et gagner peut-être beaucoup plus que ce que vous gagnez actuellement. Donc c'est une chose que vous pouvez faire avec le trading, il y a peu d'autres activités qui vous permettent de faire cela, de vous donner une autre opportunité de gagner de l'argent et de vous assurer enfin des revenus de manière récurrente et sur le long terme. Car le travail comme vous le savez il n'y a rien de certain, du jour au lendemain votre patron peut vous remercier et vous vous retrouvez sans rien. Si entre temps vous avez appris à faire du trading et eh bien vous aurez une, euh, une autre corde à votre arc qui vous permettra de ne pas être dans les difficultés parce que vous aurez une autre activité. Donc c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille donc de vous mettre dès que possible à apprendre le trading, à apprendre à gagner de l'argent en bourse même si vous mettez quelques années avant de devenir très profitable et de laisser tomber votre, votre job, au moins vous aurez quelque chose qui vous permettra de gagner votre vie, d'avoir une assurance pour vous, pour votre famille ou si vous avez un crédit pour votre logement, eh bien de ne pas vous retrouver dans les difficultés. Donc c'est ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie ou vous assurer un avenir, eh bien je vous conseille vivement d'apprendre la bourse, c'est vraiment une activité formidable que vous pouvez faire à temps partiel, vous pouvez consacrer quelques minutes par jour, quelques, quelques heures si vous aimez ça, mais vous verrez que les, les gains potentiels à la bourse sont vraiment bien plus élevés que ce que vous ne pourrez jamais gagner dans votre vie en restant salarié. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, un petit pouce bleu ça me fera plaisir et partagez là également ça m'encouragera à faire d'autres vidéos de ce type-ci et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et eh bien c'est le moment, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche ainsi vous serez averti par email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir